les secrets du barbecue parfait. Pour commencer, une bonne préparation, les bons ustensiles bien sûr, et puis encore mes petits trucs et astuces. Problème numéro 1, la grille toute sale. C'est une astuce de grand-mère qui fonctionne à merveille, c'est nettoyer la grille avec un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc. Ensuite, bien bien frotter avec une éponge de fer et évidemment l'ingrédient le plus important, de l'huile de coude. Ça demande un petit peu de patience, mais votre grille sera comme neuve. Voici mes ustensiles préférés pour un barbecue réussi. Tout d'abord, une bonne paire de pinces, idéalement bien longue et en acier. Une grille avec un plat en dessous pour réceptionner les aliments après cuisson. Une spatule en acier pour retourner ou bouger tout ce que vous voulez. Et pour le nettoyage, l'indispensable éponge de fer. Le thermomètre digital, un vaporisateur d'eau pour éteindre les flammes. Des bouteilles de sauce, une petite pince, des pics à brochettes. Et naturellement, de petits allumes feu naturels. Ah ouais, et de quoi faire du feu du bon charbon de bois aussi, et ce petit ustensile essentiel. Ah, la cheminée, tellement facile d'allumer son barbecue avec ça. Il faut aussi toujours un peu de patience, naturellement. L'avantage, c'est que ça marche à tous les coups. Bien laisser prendre les braises, bien préchauffer sa grille, et puis créer deux zones. Une zone froide, sans braises et une zone avec les braises. Ça, c'est la zone chaude. S'il y a des flammes, ne vous inquiétez pas. Le vaporisateur d'eau est là pour vous aider. Petit contrôle de température interne, retournement de situation et n'oubliez pas, profiter d'un barbecue, c'est surtout bien le préparer. J'espère que mes potes seront bientôt là, car c'est presque prêt.